Dans vos premiers pas comme entrepreneur, vous avez certainement rencontré des défis qui ont été couronnés pour certains. On ne peut pas dire d'échec, comme dirait Nelson Mandela. Il n'échouait jamais, il apprenait. Donc, l'apprentissage d'un côté, mais de l'autre côté également, il y a eu des succès. Racontez-nous un peu vos premiers succès justement dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce que ça s'est passé ben, En fait, avant de connaître du succès en entrepreneuriat, ben, ça a été tout un parcours en fait, d'apprentissage, pour ne pas dire des ça a été un parcours, justement, d'apprentissage. Donc, euh, bon, je vais d'abord démarrer avec peut-être l'immobilier. Donc, moi, j'ai fait l'erreur d'acheter ma résidence principale, pensant que c'était le meilleur investissement. Le fameux débat, est-ce qu'on achète sa résidence principale ou est-ce qu'on la loue Exactement. Donc, tu parles du principe que toi, tu as fait l'erreur d'acheter ta résidence principale. <rire> j'ai fait cette erreur-là. Qui s'est par la suite corrigé en... Bonne opportunité parce que bah, j'ai pu l'optimiser, j'ai pu la mettre en location. Mais dès les premiers instants, en fait, après, enfin, dès les premiers mois de possession, ça m'a tout de suite bloqué parce que j'avais atteint le, le maximum, maximum de ma capacité d'emprunt. Donc, ça a été très vite difficile pour moi après de pouvoir bah, réenchaîner sur d'autres biens immobiliers. Donc, ça, c'était la première erreur que j'ai faite. Mais qui m'a finalement amené à m'instruire, à aller chercher la connaissance concernant l'investissement immobilier et pour pouvoir après bah, multiplier les acquisitions Je t'interromps pas, juste pour le, le bénéfice de nos auditeurs. Est-ce que tu peux préciser un peu ta philosophie de cette conception du fait que acheter sa résidence principale peut être considérée comme une erreur mmh. ben, En fait, si on part du principe qu'un ben, voilà, investissement en tout cas un investissement ou un achat immobilier, c'est quelque chose qui doit vous générer de l'argent. Ouais. Et la résidence principale, une maison, un appartement ne génère pas de revenus. Sauf si peut-être vous pouvez la louer euh, de façon saisonnière, la mettre sur Airbnb etc là ça peut être, ça peut devenir un réel actif en fait donc moi je pars du principe que tout investissement doit vous générer un revenu maintenant c'est vos investissements enfin c'est le fruit de vos investissements donc les le rendement que vous allez en tirer qui va vous permettre par la suite ben, de payer vos logements ou vous pouvez également vous dire ben, j'investis d'abord je capitalise et ensuite ben, je revends une partie de mes investissements pour pouvoir m'acheter ma résidence principale donc c'est ça va à l'encontre de ce que la plupart des personnes font dessus, de se dire voilà je vais acheter ma résidence principale et après je vais Investir. Investir. Oui, il vaut mieux faire l'inverse pour pouvoir euh, s'assurer en tout cas une certaine croissance en termes... Euh, donc d'une certaine façon cette erreur là vous a quand même amené à corriger le tir pour repartir sur euh, le, de bonnes bases. Comme quoi les erreurs. Exactement parce que si, si je n'avais pas fait cette erreur j'aurais pas appris en fait je m'en serais pas rendu compte et j'aurais ce ben, serait passé tout ça. Absolument donc ne regrettez pas vos erreurs ce sont des opportunités également pour de l'apprentissage.